Et tout. Vous avez plus de coca, je pris du Sprite. On a 2000 autres suppléments, complément alimentaire. tu fais quoi tu veux mettre ça dans la vanne. Ah Et il va nous impressionner. Fais hey, ben, ouais, fait ça. gaffe. Allez hop Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire une fusion Aujourd'hui nouveau prank, on va, on va pranker encore un coach en visio. On a changé euh, le jeu d'acteur. On a parti sur autre chose. Donc là aujourd'hui on va lui faire croire qu'on va absolument euh, faire du sport, mais surtout se doper, parce qu'on veut être prêt pour l'été. Donc euh, il y aura de tout hein, on se prank, il y aura de tout, on a ramené une seringue, surtout. Durant une factice ouais. précise quand même. Ouais parce qu'on fait l'info après. Donc on sait déjà ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu quoi, il y a eu pas à tout prise d'opé bizarre voilà et comme c'est bizarre hein. <rire> le burger king on passe avec le burger king dans le tout début de séance il y a eu des dingueries les gars. donc euh, si vous aimez ce genre de, de, de vidéos, il y en a plein sur la chaîne activez la cloche likez surtout pour monter un référencement et bonne vidéo bonne vidéo j'aurais pas mieux une Salut Salut Samy Ça va Ça va, en forme Ouais, désolé, hein, je connais pas très bien Skype. Euh, il va pas tarder, hein, il est parti chercher à manger, on n'a pas encore eu le temps de manger. Tu nous avais dit de... du cours à manger, manger après la séance. Oui, bien sûr, ça va être après la séance. Ah bah ouais, sinon la digestion... En fait là c'était soit manger à 13h30 et on allait avoir le ventre plein. On s'est dit vaut mieux manger après. Donc, est... Ah bah je croyais là. Ah. On va pouvoir commencer Samy. Il avez tout Vous avez plus de coca, je t'ai pris du Sprite. Euh, on a commencé. J'appelle. Alors, qu'est-ce que vous avez cherché à manger Là je suis curieux. Il était pas au courant qu'on le fait le. Albinon, il y a le coach, hein, il t'a vu. Là on n'a pas eu le temps, du coup on est parti chercher un Burger King. En plus je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ne rentre pas avec. Non mais c'est pas grave, c'est pas comme si moi je mange pas de ça, mais bon. Salut de toute façon là avec la séance de sport qu'on va faire ça va être éliminé. Ah tu crois je te dis je te dis un truc, un Burger King, un bon burger avec tout ce qui vient avec. Ça va c'est déjà. il y a de la viande, de la salade, des tomates. Ah, oui, oui, oui, oui <rire> ça c'est ce que tu vois. C'est au moins euh, au moins 700 calories euh, euh, Coca-Cola ou... Euh, bon on a pris sans sucre, on a pris sans sucre. Donc là si on fait... Euh... 300 calories on brûle, on peut manger 300 calories quand même de, de backup. Oui, si, si on compte comme ça, c'est vrai. Oh, c'est bon. Vrai. Je perdre le gras comme... et prendre du muscle. Pour l'été, ouais, comme, comme ça, ça je suis au top. Alors, alors si c'est votre cas, je sais pas. Si, même Albino. Oui, c'est quoi ton prénom, euh, je connais pas ça. C'est Albino, c'est bah, comme euh, mon adresse mail. D'accord. Et toi Joanne C'est ça. D'accord. On est tous -ce, ce que c'est. ça va être quand Est-ce que tu cherches à être euh, en top, en top forme d'ici l'été, par exemple, en parlant mois de juin Moi je veux qu'en juin, je ressemble à Pimousse. Je sais pas si tu connais. Euh, oui, enfin, tu as peut-être déjà entendu parler. Tu, tu veux être taillé donc, du coup Comme Arthur Gaines. Oui. Bon c'est faisable tu sais à ton âge. Il est, enfin, il est naturel tu crois parce qu'on se demande à chaque fois si il prend pas des stéroïdes ou. Alors le problème c'est que. Attends je regarde juste quelques petites photos. Qu'on prenne pas exemple sur des chargés quoi, ce serait. Oui alors oui oui, enfin poser la question après, euh, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Alors c'est vrai que là, euh, il, a, il, a, il a un excellent physique. Après, je dis, rien ne montre qu'il est euh, qu prend d'eux, qu'il se dope quoi. Après, il y a des points clés, il faut les mettre en place. Même si vous prenez n'importe quoi, c'est pas parce qu'on prend ça qu'on va devenir comme ça, croyez-moi. Il y a beaucoup de génétique et un entraînement de fou. Ouais, mais le mais... mec qui m'a assuré que c'était de la bonne qualité, normalement ça, ça va le faire. T'as pas des contacts, puisque c'est toujours dur d'en trouver. Parce que peut-être que tu as meilleur que nous. Alors moi, franchement, je suis naturel, donc euh, je prends rien et je suis, je suis bien taillé, donc euh, je ne suis pas inquiété à ça. En dehors de la séance, si vous avez des questions à me poser, voilà, que ce soit sur, euh, je ne sais pas, une bouffe, quoi que ce soit, voilà, si vous hésitez sur euh, des choses, je suis là pour ça, d'accord ouais, bah, Nous, c'était surtout sur les produits, vu que tu es coach, on, on voulait savoir si c'était mieux les, les cacher ou euh, directement se, se piquer. À bah, ton avis ah, Écoute, écoute. Euh, je t'avais dit, moi je ne donne pas mon avis là-dessus parce que je ne suis ni fan, ni avec, ni contre. Tu fais ce que tu veux. Par contre, tout ce qui est injectable, il est beaucoup plus sûr parce qu'il ne passe pas par euh, le système de filtration du corps qui est le foie. Et c'est juste euh, nous, on a plus pris les, tout ce qui s'injecte donc ça va. Premier exercice, ça va être le squat pour les cuisses, du classique, le squat. Ok s'il te plaît, juste mets-toi de profil par rapport à la cam. Montre-moi comment tu squats. Juste montre-moi ce que tu fais, comment tu squats. Ok Je suis turc. Alors, tu vas maintenant descendre. Oui. redresse-toi. Wow. Il faut absolument maîtriser les exercices pour ne pas se faire mal. Continue. Okay. Moi, je ne suis pas très souple. Hein. C'est pas grave. Descends pas trop bas, juste de, de quoi fléchir. Ok Oui Vas-y, remonte. remonte. Vas-y, descends encore. Faisons quelques répétitions. Faisons 3-4. Enchaîne. Tu fais bien. Tu fais bien. bien. Essaye de redresser la poitrine. Non, ça va Fais l'exercice. Voilà, et descends. Ok, c'est déjà Absolument. pas mal. Vas-y, encore. Par contre, ne tire pas la tête là-haut. C'est juste la poitrine. Relâche ah. le cou. D'accord. Ok. De cette position-là, je mets au fil. Vous allez pousser par-dessus la tête et descendre tout bas. Donc, de là, pousse par-dessus la tête et descend. Oh, oh merde relâche. Me tu l'es pris, c'était sûr. Attention. Hein. On prend une petite pause, par contre, on va modifier un peu le squat. Est-ce que vous avez ce que j'appelle une référence Un tabouret ou une chaise qui est pas trop basse ni trop haute Ouais, on va voir ça. On a une échelle là sur le côté. Les Samy, on a acheté ça aussi, je ne sais ah, pas si ouais, ouais. tu connais. Oui, mais c'est... À... Mais bon... Euh... C'est bien quoi comme marque Pour ce genre de produit, toutes les marques sont équivalentes. Par contre, on n'a pas besoin là, vous dépenser de l'argent pour rien. Hein. Aucune utilité pour la séance. Ni après la séance, surtout que vous allez manger. Ça, ça va prendre pendant l'entraînement, en fait, c'est pour pas perdre de muscles. Non, mais tu vas pas, t'inquiète. Je veux dire, tu sais, quand tu veux optimiser tes gains, non, c'est ça, c'est Mais l'optimisation de gains, ça se passe à très haut niveau, chez les athlètes, à très, très haut niveau. Tu dépenses l'argent pour rien. Tu sais, sur le marché, tu en as 2000 autres suppléments, compléments alimentaires. quest tu fais Je pense pas que vous allez. J'ai tout, hein. Tu vas mourir étouffé. Ça tombe bien, lui, il me dit il veut pas faire les jambes parce qu'on le voit pas quand on est en pantalon. Ouais, moi, ça me saoule de faire ça. Moi, je veux quoi plus. Il veut pas faire les jambes, lui. Quand il m'a dit on fait de la muscu, il m'a dit on fait pas les jambes. Ça, ça sert à rien. Tu, tu veux faire euh, comme là, les grands euh, qui passent à la plage avec euh, des petits euh, morceaux de bois en bas et bien, ça. bien en haut bah, En fait, je, je veux percer sur Instagram et je vais essayer de faire qu'on squat. Non, c'est tu, tu, tu vas jamais réussir si tu mets une carrière avec. Euh, un physique, euh, si tu n'as pas de cuisses ou de jambes. On, va on termine la séance et après on va discuter un peu. Il y a des choses, il euh, faudrait que je donne mon avis là-dessus. Je, je, même, je te montre comment tu fais une pompe classique. Fais-toi de profil. Voilà, de là, vas-y. Le bassin, il faut le relâcher par contre. Relâche le bassin, il faut mettre le bassin bas et c'est de là que tu descends. Ok Est-ce que tu arrives à toucher par terre ou pas et Avec les jambes, ouais. Oui, alors ce que tu vas faire, pose les genoux par terre et fais une pompe, faut toucher les le, le, le, pectoraux, il faut qu'ils touchent par terre, vas-y. Avec les genoux au sol Genoux sur le, sur, euh, par terre, vas-y, fais une ouais. pompe, genoux par terre. Ouais, mais Sur les pieds, je sais le faire. Non, non, non, il faut descendre, tu descends même pas ici. Fais-moi une pompe, genoux par terre, vas-y. Est-ce que tu arrives à toucher Il faut toucher, hein. si tu n'arrives pas. Ok, on arrête ici, je vais vous montrer la technique. Voilà, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Ouais, tu ouais, bah, ouais, as ouais, fait ça toute ta vie. On en fait le dernier tour, les gars, On les pecs. Les deux. Alors on enchaîne le dernier et on change d'exercice. Encore un exercice ouais. Voilà, ouais. Bah, tu veux des pecs, il euh, faut, faut les travailler. Ah euh, mais là, c'est la reprise, là. <rire> non mais là, là, en fait, on fait, regarde, on fait trois séries, chaque groupe musculaire. Donc là, on n'est pas beaucoup, mais c'est un juste minimum pour relancer la machine. Ok, c'est normal que ça soit dur, mais au moins techniquement, si vous avez bien géré ça techniquement aujourd'hui. Les choses vont être beaucoup plus faciles la prochaine fois, ok Giovanni, allez, tu prends la chaise toi, tu prends la chaise. Ah oui, c'est oh, vrai. rien jaloux parce que je fais mieux, prends la chaise. <rire> non mais ça, va, va, aller, ça va aller, ça va aller, je bah me Moi je le fais même sur les pieds. Mais ici, des des descends. Des des des descends. Pieds, oui, tu descends, je le vois, il descends. Tu descends rien du tout. Sache, j'en ai ça déjà ça ai fait 50, samedi comme ça. Mais ça, c'est même pas un quart de pompe. On relâche les bras, complètement. Voilà. Et tu vas être musclé, mais tu fais moins bien que moi. Giovanni, s'il te plaît, on se concentre sur l'exercice. L'exécution, ne faut pas qu'elle soit rapide. Pourquoi tu te presses comme ça Il y a des avant moi. On s'en fout. Ah. On n'est pas là à faire de la campette. Ah, ok. Vas-y. Je, je, je, donne, je donne mon avis déjà. Alors, Pour toi, Albino, franchement, techniquement, euh, ça se passe plutôt très bien. Sur, okay. euh, sur l'exercice de base, le squat, euh, le tirage, tu as un dos bien cambré, d'ailleurs c'est le point clé, le dos sur ce type d'exercice, ça se passe plutôt bien, les pompes, pareil, tu le fais très bien, techniquement toi Giovanni, les pompes maintenant sur la chaise, tu le fais bien, bien. les fentes, tu le fais très bien, les épaules, il n'y a rien à dire, ok, euh, en, gros, en gros, ça va, je veux dire, euh, techniquement, ah, ça, ça sur les ça techniques, va, je regarde beaucoup de vidéos sur euh, YouTube et j'ai tout appris euh, là-bas. Oui, enfin si, tu sais, moi j'ai un Bac plus, speed, donc, euh, back si plus 8, donc... Bac plus 8 Bah oui, tu crois que je suis cosportif sportif euh, comment cosportif en regardant des, des vidéos sur YouTube Ah ouais Pourquoi tu as dans cette tête, donc du dû attendre la tête euh, Parce que je vais prendre ça, oublie ce que tu vas prendre. Euh, bah, je ne peux pas, avec que plus es... que ça va coûter euh, sa vie. L'entraînement, oui, oui, mais l'entraînement ne va pas changer entre, un genre, entre, entre le gars qui se dope et le gars qui ne se dope pas. C'est le même entraînement, c'est les mêmes intensités relative à chacun sauf que le gars qui se dope il va, se, il va récupérer de l'effort assez rapidement alors que le gars naturel il va prendre 3-4 jours pour récupérer par exemple sur les cuisses d'un effort de squat ouais, tu vois mais techniquement sur la séance entre ma séance et un gars qui, euh, qui se dope euh, je sais pas en olympique qui fait la séance c'est presque la même séance Ouais, lui, il... non, mais physiologiquement ça va changer oui. ouais, ouais parce qu'il se charge à fond toi tu t'entraînes à fond, ça. lui il se charge à fond, du coup ça compense ça ne compense pas, parce que moi si je prends je sais pas 2 kg de muscle tous les quelques mois, lui il va prendre 4, 5, 6 kg de muscle tous les quelques mois, c'est pas pareil, bah ben c'est ça enfin, que, que je veux, oui, oui, après, je te dis, euh, après, après, comme je t'ai dit, tu fais ce que tu as envie de faire de ta vie, de ton corps. Après, c'est ton corps. Éventuellement, s'il si, euh, y a quelque chose qui va se passer, c'est avec ton corps. Donc, il n'y a que toi qui vas subir les conséquences. Ce n'est pas, pas grave. Après, euh, Giovanni, un autre point. Bien sûr, ça reste ton avis. Tu n'as pas envie de faire les cuisses. Ouais, non, dommage. Fait... Alors, écoute. Après, ah, oui, s'il faut le faire, je le ferai. Hein, mais... Non, mais je te dis, c'est dommage. C'est ton choix. Par contre, quand vous allez travailler à deux. Ça va être le même travail pour les deux. Ouais, non, c'est normal. Mais de toute façon, euh, tu vas prendre facilement partout. Et d'ailleurs, je vais te demander, est-ce que c'est dans le muscle ou dans la veine Parce que toi on t'a appelé parce que justement, tu avais balle plus 8, je pensais que c'était balle plus 5, mais tu m'as dit Bac plus 8. Et euh, c'est plus dans la veine ou dans le muscle Non, c'est musculaire. Tout est musculaire. Ah, est dans le muscle. Non, non. Je <rire> sais pas comment. Non, non. Non, non, mais tout, tout est, mon gars, tout est musculaire. Pourquoi tu veux mettre ça dans la veine Tu vas tu vas faire un pic. Euh... Et comment je fais pour voir s'il y a une veine et Comment je fais pour voir s'il y a une veine Alors, alors oui. visuellement, tu tu vas pas, tu vas pas oui. voir, mais par contre, il y a des micro-veines que tu vas sûrement euh, percer une ou deux. Euh, moi, je t'ai dit c'est ton choix, mais ah, euh... ouais, je pense que avec moi. Et je vais il y, y a sûrement des petites veines qui vont être percées, pas tout le temps, mais voilà, ça peut faire un petit thématum, euh, ah. tu, tu, tu es prêt, Tu es prêt pour euh, être Monsieur Physique 2022 ah. Bon, les gars. Ah, non, je sens que ça, ça commence à faire effet, là. Ah ouais, déjà. Hein. Je vais te montrer un peu les résultats, Samy. Je sais, je sais. Je Et sais. Ah. <rire> <rire> je sais. Bah oui, je te l'ai dit. C'est plutôt efficace. Non, mais, ah non, non, ah, efficace. Non, mais mon ami, je te dis un truc. J'ai presque deviné depuis le début de la série. Voilà. <rire> voilà. Déjà, ouais, ce, petit, euh, ce petit truc euh, devant, euh, ça, ça a l'air, c'est pas le vide. Là. Je me disais, c'est pas le vide. J'avais appelé de vous dire, enlevez, j'allais vous voir parce que j'avais ça en tête. Et puis je, je disais un truc qui allait pas... Hein. Euh... Bon, quoi Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah, En gros, t'as été super, parce que t'as fait de la ah, prévention ça. au travers de ce cours de, de coaching. Nous, c'est ce qu'on voulait mettre en avant, le fait que se charger, bah, c'est pas forcément magique, parce qu'il faut travailler dur pour avoir des résultats. Oui. Et ouais. en plus, c'est mauvais pour la santé, ça, tu l'as dit plusieurs fois aussi, donc euh, c'est cool. Je, je vous montre... Attends, je vous montre mon physique aussi, vu que... Allez, allez Ah ouais, bah, ouais, bah, ouais. Fais, si c'est comme ça hein. <rire> Allez, tout le monde tout nu je, je jamais, moi, je jamais. Et il va nous impressionner, fais gaffe. Allez hop, décale-toi. Et il est sec, Ok, Ok, ok, ok. Ok, ok, ouais, ok. Ok, ouais, ouais, 42 ouais. ans! Bac plus 8 ouais. et le physique qui va avec. Ouais. Oh, ça, va ouais, faire, ouais, ouais, ouais. ça va te faire une belle pub, Samy. T'as hey, 42 hop. ans? <rire> Ouais, ouais. T'es musclé toi, ouais. pour un mec qui s'entraîne. Allez allez, allez, allez, allez. <rire> bah, pour un mec qui s'entraîne <rire> <de> presque plus. <rire> Donc, voilà les gars, euh, nouveau prendre sur la chaîne Fitness Fusion. Il y en a eu d'autres avant ça. Peut-être qu'on va en refaire derrière. Pour ça, il suffit de liker, vous abonner. De combien à peu près là Là, likes. Parce que les gars, on lâche un petit billet pour la vidéo. On prend une heure. Balles, hein. Là, là c'est long et tout. C'est compliqué à organiser. Donc, si vous voulez voir ça sur Fitness Fusion, likez fort, commentez aussi. Pour faire monter la chaîne. Et puis. Fait des dons. Ah, des dons pour <rire> payer les <gosses. rire> C'était Fitness Fusion. De vie vous étiez en présence de Pimous et Didio et Samy, force et fun. Ça y est, je sors les muscles aussi maintenant, il y en a marre.